Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens bosser chez Transport Préma en région parisienne en compagnie de Loïc, conducteur routier en citerne. Comme d'habitude, n'hésitez pas langérie. à liker, commenter, partager. Tu devais bosser avec moi. Ah bon Bah oui. Mais t'es chauffeur routier aussi toi Ah oui mais je suis chauffeur bah, de Ben. Bah donc c'est le même métier. Ah non, bah non pas, du, pas tout. du tout. Bon les gars, vous battez pas, j'ai la solution. Mais toi t'es plutôt Ben ou citerne Moi je suis plutôt Ben. Ah, moi je suis plutôt citerne. Allez go, en route. Ok. Oh, Dimas, on part pour combien de kilomètres bah, On part pour une journée classique, entre 400 et 500 kilomètres. C'est plus ou moins que la citerne Ah Nous, on fait toujours un peu plus de kilomètres que la citerne. Bon, Et t'embauches à quelle heure, toi bah, Nous, on commence quand même assez tôt. On commence à 5 h du matin à peu près. Ah, donc tu as lève-tôt Toujours. Et toi, Loïc <rire> Tu me fais rire, Dimas. C'est moi le lève-tôt. Je commence à 3 h du matin. Et tu finis à quelle heure Alors, tout est relatif. C'est selon la circulation. Il y a tout qui rentre en compte. Donc, on peut finir aussi bien vers 13h30 ou 14h. Sans à 17h. Oh, toi tu roules à combien Dimas Bah moi je roule à 85 parce que chez Préma euh, c'est les co conduite Mais nous on a l'avantage par rapport aux citernes c'est que les citernes roulent à 80. On va plus vite qu'eux. Donc on les double on leur fait coucou. Ah les pieds de fond sur l'accélérateur. <rire> Effectivement on roule moins vite, donc 80 km h mais c'est pas plus mal, ça évite de perdre des points sans permis. Donc là on arrive chez le client, on débâche. Pour Avec ta télécommande. Avec ma télécommande bien sûr. Zéro effort. Zéro effort. Pour lui montrer que bien sûr que mon ensemble à l'intérieur est propre et qu'on peut charger le produit. Donc quand même pas besoin de descendre du camion. Pas besoin de descendre. Donc bien sûr, quand on arrive chez un client, on doit s'équiper. Casque et un gilet. Ah bah c'est léger, c'est léger. Sans descendre du camion. Sans descendre du camion. Bon alors toi tu transportes quoi Alors je transporte tout type de carburant. Hein. Ça peut être euh, le samplon, le gasoil, voire le fuel aussi. Donc moi je charge tout ce qui est solide. Donc sable, cailloux, terre. Zéro matière dangereuse. Zéro matière dangereuse. Zéro danger, zéro prise de tête. En citerne, il y a pas mal de protocoles de sécurité, notamment euh, le périmètre du véhicule. Euh, ensuite, euh, l'ordre de branchement des flexibles. Et puis, euh, mais c'est un métier assez valorisant et assez motivant aussi. Justement, euh, ça nous permet euh, d'être tout le temps au taquet. Ouais, toi, Loïc, qu'est ce qui te plaît dans ton job bah, Déjà, euh, dans un premier temps, euh, l'ambiance entre collègues. Déjà, ça, ça motive beaucoup et le métier en soi qui est agréable. Ça varie énormément, donc euh, on peut faire les transporteurs, les euh, stations de carburant total ou en, ou en grande surface. Okay. Donc c'est excellent, c'est assez polyvalent. Donc je suis performé à 100%. Donc il faut euh, le permis de base, la FIMO et l'ADR. Donc il y a l'ADR initiale où c'est que les transports en colis de matières dangereuses. Et moi j'ai le summum, l'ADR complète pour pouvoir okay. conduire une de pétrolière. Et toi, Dimas, ta formation euh, Dans ce métier-là, dans un métier de ben, il n'y a pas besoin de formation. Le, le permis et la pimo suffisent. Ah, mais toi aussi, Dimas, tu as une caméra comme moi, super Ah oui, c'est super pratique pour décharger. Bon, allez, remonte, on y va Ok, j'arrive Bon, il se passe quoi maintenant, Dimas Bah, Je contrôle mon poids pour pas partir en surcharge. Donc, comme tu peux voir, on est sur la bascule. Donc, j'ai droit à 44, je suis à 43, 780. Le top, on est go, on peut y aller. Mais ça a été super rapide. Ah oui, 10 minutes top chrono. Et ouais, toi, t'en es où, Loïc Bah Écoute, ça suit son cours. Hein. De toute façon, dans tous les cas, il faut prendre son temps pour éviter les mélanges. Donc tu vois, moi, je reste pas dans mon camion. Je suis en extérieur, je profite du paysage, avec du soleil. le beau soleil. Et puis, ça permet de garder la ligne. Alors généralement, il faut compter 45 minutes pour un dépotage. Et pendant ce là tu fais quoi eh ben, Je surveille s'il n'y a pas de fuite. Il faut être constamment opérationnel euh, sur le lieu de dépotage. Ça, c'est quoi Loïc Alors, ça, ça s'appelle une triquoise. C'est ce qui permet de serrer et desserrer les flexibles. D'accord. Smiley Voilà. <rire> et qu'est-ce qui <rire> plaît chez Préma en particulier C'est une très bonne société. C'est-à-dire J'y suis depuis 2003. On est en 2019, ça veut tout dire. Il nous permet de travailler tout en sécurité avec du très bon matériel, assez récent et un super bon salaire. Effectivement, on est payé pour ce qu'on fait. Donc, très très bien. Tout le monde y trouve son bon. Oui, Loïc, je suis d'accord avec toi. Les salaires chez Préma sont pas mal. Mais en plus, moi, je peux faire des découchés que toi, tu peux pas faire. Bon, Dima c'est toi, tu pourrais me prêter ton volant Ah non, mon camion, c'est mon camion. C'est le gros avantage de la benne. Chacun a son camion à titrer. Oui, Jerry, moi, je peux te prêter mon véhicule. On a des contrats où on peut tourner en double équipage. Et si je te dis, tu vas bosser en citerne demain Ah ça non, jamais. Jamais j'irai en citerne. Ouais, si je te propose une benne... Et non, plus jamais. Pourquoi tu préfères la citerne bah, Tout simplement dans la citerne, parce qu'on est toujours propre. Plus propre, tu te fous de moi Je ne suis <rire> <'anime à> <rire> Mais ça, c'est normal, c'est parce que tu n'as pas encore euh, ah, les bonnes euh, positions, euh, voilà, comment gestes et postures dans ce métier. Non, et puis quand ils descendent, encore l'été, ça va, mais l'hiver, quand ils descendent, ils ont de la boue partout, plein les chaussures, ils en mettent dans le camion, Enfin voilà, alors que là, c'est sain, c'est propre, nickel. On peut manger par terre. <rire> Donc Toi, Dimas, tu as quoi comme équipement dans ton camion Une couchette pour une dormir, couchette, bien tout sûr. Confort. Voilà. J'ai un super frigo wow. qui est très important avec cette chaleur, avec de l'eau dedans. Exactement, bien sûr. Toi, ouvre électrique Toi, ouvre électrique, bien sûr. GPS, euh, clim, accoudoir, et pour finir, le graal, on aura une petite table dépliable pour manger. Et toi, Loïc Donc, écoute, j'ai pas de table. Ça peut servir de support comme table. Je suis équipé d'un frigo. Ah, t'as ton frigo aussi. Voilà. Plus qui petit, fonctionne la nuit aussi, ah légèrement ouais. plus petit. Mais on peut mettre déjà pas mal de choses, tu vois. Clim, toit ouvrant. La clim aussi, toit ouvrant, électrique, tout équipé. Tout pareil. Voilà. J'allais oublier. On a store électrique pour le, pour le soleil. Électrique, non euh, Non. Euh, <rire> bah. <rire> hey, c'est Manuel, là, t'as essayé de m'arnaquer, là. <rire> je vois trop le truc, C'est bien, ça, pour le bêtisier. <rire> <rire> Explique-moi ce qui te plaît, toi, dans ton job. Alors, dans mon job, ce qui me plaît, c'est que c'est très dynamique. Voilà, on part avec une tournée de base qui peut évoluer dans la journée bien sûr, mais ce qui est surtout intéressant c'est que quand on a fini notre tournée, eh ben, si il y a assez tôt, eh ben, on a la possibilité d'appeler exploitant et faire des tournées en plus. Pour gagner plus bah, Qui dit tourner en plus dit gagner plus. On est constamment dehors, on n'est jamais tout le temps dans le véhicule, on côtoie beaucoup de personnes, c'est assez polyvalent. Il n'y a pas de routine Il n'y a pas de routine, voilà. Belle bien sûr Très solide Que du liquide Un samedi sur deux Bah le samedi c'est occasionnel de travailler en benne. Mercedes Ah Renault Lève tôt 5 heures Lève très tôt 3 heures Couette Parce qu'en citerne on découche jamais euh, Couette à la maison et occasionnellement la couchette du camion. Bon les gars, merci beaucoup pour la découverte de votre métier, de votre quotidien. Moi, j'ai adoré partager cette expérience avec vous, avec vous aussi. Likez, n'oubliez pas de partager un maximum et commentez. Dites-moi en commentaire si vous préférez la citerne ou la benne et postulez pour l'un des deux jobs. Bon, sans rancune les gars, sans rancune. Que rancune. Que le meilleur gagne Quel meilleur meilleure Ouais, Tu portes tout le temps ton gilet jaune, toi Chez les clients, oui. Mais en dehors de l'entreprise, je mets FC Porto. Et toi, Loïc, tu supportes qui Je supporte au cerf. Les bourguignons, c'est les meilleurs. <rire>